Et Mélodine, comment ça se passe au collège Est-ce que tu peux nous parler justement du collège en France Alors, le collège en France, c'est une école qui est obligatoire et qui se fait juste après l'école primaire. Donc, on commence par la 6 donc on doit avoir à peu près 11 ans. Euh, donc, euh, après, euh, on passe de la 5e, 4 et 3 et euh, pendant euh, ces années, en fait, le programme est presque le même, sauf que chaque année, on le, le rend un peu plus difficile. On ajoute des choses, on ajoute des choses beaucoup plus compliquées. Est-ce qu'il y a des matières qui te plaisent plus que d'autres Oui, alors les matières qui me plaisent le plus et où j'ai des meilleures notes, ce sont les langues, donc l'anglais le, et l'espagnol. Et les, les matières que je déteste, c'est les maths et euh, la technologie. La technologie, en quoi ça consiste Qu'est-ce que vous faites On apprend à réparer un vélo, à créer une trottinette et en ce moment on est en train de fabriquer une sorte de petite voiture de course. Oui, on va d'ailleurs participer à un concours régional. Et euh, donc en fait on est euh, par groupe de quatre et euh, déjà il va y avoir un concours sur euh, toutes les classes de 3 du collège. Et les deux ou trois meilleurs groupes partiront donc euh, euh, partiront au concours régional qui se passe je ne sais pas où. Je ne compte pas gagner le concours donc euh, je, je, voilà. Tu t'es pas informée plus que non. ça. Très bien. Et donc ça t'aimes pas trop la technologie Non, j'aime pas tout ce qui est mécanique. Enfin, euh, j'aime pas. Euh, C'est je pas. Et les autres matières comme le français, l'histoire, qu'est-ce que tu en penses, bien L'histoire, alors, euh, j'aime beaucoup. Euh, en fait, j'aime l'histoire, euh, de, de ce qui s'est passé en France et tout, euh, dans les autres pays aussi. L'éducation civique, ça m'ennuie un peu, même si on est obligé de l'apprendre, parce que c'est un peu euh, ce qui se passe tous les jours. Et la géographie, j'aime pas non plus, parce que je n'aime pas apprendre les cartes. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Donc voilà. Et les cours de français Les cours de français, j'aime bien. Euh, j'aime bien, bien ma, ma prof. Et donc, généralement, quand on aime bien une prof, on aime bien le cours. Mais euh, on fait des sujets de réflexion. Donc, ce sont des sujets où on doit écrire une soixantaine de lignes et je n'y arrive pas. Mais malgré ça, ma prof me dit de ne pas perdre l'espoir Donc, euh, j'aime quand même le français, mais ça me bloque. On en fait beaucoup. Mm -hmm. On en a au brevet. Ah eh oui, en plus. Voilà. voilà. D'accord. Et aussi, dans ta classe, est-ce que ça se passe bien Tu as des copains dans ta classe ou c'est plutôt dans d'autres classes que tu as tes amis Alors en fait, j'ai des amis, mais elles sont dans la mienne, dans d'autres classes. En fait, nous étions dans la même classe l'année dernière, tout le monde. Et nous avons été chacune répar réparties dans différentes classes cette année. Je ne sais pas pourquoi, parce que nous ne faisons pas du tout de bazar en classe. Mais c'est comme ça. Et puis sinon, je m'entends bien avec ma classe. Ils sont plutôt tous sympas, en fait. Donc, euh, je rêve beaucoup dans ma classe qui était dans, dans mon école primaire, donc que je connais depuis très longtemps. Donc, on, on se parle, on rigole. Donc, je suis vraiment amie avec toute la classe. Tu dirais que dans ton collège, il y a une bonne ambiance quand même Ou est-ce que des fois, c'est moins agréable euh, c'est dans certains cours où c'est vraiment moins, moins agréable parce que les profs, certains profs, ne se font pas assez respecter, ne, ne sont pas assez euh, durs avec les élèves. Mmh. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de, de bazar. Et pour se concentrer, c'est pas c'est pas cool. On peut pas se concentrer en fait. Mmh. Mais euh, dans le collège, pas, pas, pas particulièrement, non. Ça va plutôt bien. Mmh. D'accord, donc c'est plutôt agréable d'être dans ce collège en Amboise Oui, oui, c'est plutôt agréable, oui. Ouais. D'accord, et ben écoute, merci beaucoup Mélodine pour, cette, rien. pour cette interview. Et euh, je te souhaite bonne chance pour tout et pour le brevet aussi. Merci. Et bien moi je vous dis merci, ça m'a fait très plaisir. Et donc voilà. Très bien, je te remercie, bonne continuation. Merci.